Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, comme toutes les semaines maintenant pour ma critique sur le nouvel épisode de The Last of Us sur HBO. Donc à chaque fois on se donne rendez-vous demain, euh, le lendemain, voire mercredi pour le petit débat avec d'autres membres de Naughty Dog Mag, mais aussi des personnes qui n'ont jamais joué au jeu, et nos amis de chez PlayStation Inside. Mais à chaque fois, quelques minutes après la sortie du nouvel épisode, je vous donne mon avis avec une partie sans spoiler, une partie spoiler, euh, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé de ce nouvel épisode, qui est un petit peu long, là, 1h10. Alors... Tant mieux, hein. moi je ne vais pas me plaindre sur la longueur des, des épisodes. Et donc cet épisode 3 qui va donc nous parler de l'aventure, euh, enfin du moment de Bill, de la ville de Bill. On va y revenir. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est disponible depuis quelques minutes seulement sur, euh, sur Amazon Prime. Et donc du coup, bah, c'est parti, on commence directement avec la partie non-spoiler. Comme à chaque fois, dans la description de la vidéo, vous avez les minutes pour la partie non-spoiler, la partie spoiler, une image qui s'affiche, etc. Donc impossible de vous faire piéger parce que je n'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise. Et bien entendu, vous allez voir que euh, cette fois, la euh, partie euh, non-spoiler va être assez courte parce qu'on a un épisode 3 quand même qui est euh, globalement très différent de ce qui se passe dans les jeux, contrairement à l'épisode 1 et 2 qui étaient très fidèles. Là, on a un épisode 3 qui s'éloigne assez euh, de la trame, donc voilà, vous allez voir un peu, euh, je ne vais pas vous en dire plus, j'en parlerai dans la, dans la partie euh, « Spoiler » donc voilà c'est parti les amis on commence avec cet épisode qui donc clairement au niveau de la trame suit exactement celle du jeu au niveau du moment du voyage de, de Joël et Ellie, c'est à dire que on est juste après la scène du Capitole, du décès de Tess euh, Joel et Ellie se retrouvent seuls donc voilà sur ça, ça suit vraiment l'histoire, on a une petite introduction euh, justement où on voit ce voyage de Joël et Ellie. j'ai beaucoup apprécié parce que on a vraiment cette, cette sensation où ils se retrouvent seuls, euh, seuls au monde, euh, c'est à dire qu'ils sont dans ce voyage, on a vraiment la retranscription du la retrans retranscription du voyage qui est fait dans cette série où on voit Joel et Ellie marcher seul euh, en forêt, euh, sur des routes, dans des sentiers, etc. On a vraiment la notion de voyage qui est faite et surtout cette notion de euh, de solitude. C'est-à-dire que j'avais un petit peu peur que pour le show dans la série, on est censé désinfecter, sans cesse, sans cesse des, des pillards qui soient là. Bah ben là, non, on retrouve vraiment Joel et Ellie complètement seul au fur et à mesure qu'ils se rapprochent euh, de la ville de Bill, ils sont à 10 miles euh, à l'ouest de Boston, donc forcément ils sont en train de, de s'aventurer et de, de s'enfoncer un peu plus au cœur des états unis euh, ils vont être là à la recherche de vivre, et j'ai beaucoup aimé ça aussi cette partie là, parce que dès le début vous allez voir en fait ils sont dans une petite supérette qui est extrêmement bien foutue, une supérette abandonnée où on a vraiment l'impression d'être dans The Last of Us, hein, dans, dans les supérettes que l'on peut voir, euh, que ce soit dans le centre commercial qu'on traverse, les, les supérettes abandonnées et en fait j'ai beaucoup aimé parce que en fait, ça fait des des petites allusions très subtiles mais hyper efficaces au gameplay un peu comme dans l'épisode 2 quand euh, Joël va, euh, va faire la courte échelle à Thèse qui va déplacer une étagère ou qui va que Thèse va se faire un bandeau parce qu'elle est blessée et ben là on a encore des subtiles euh, références au, au gameplay mais c'est habilement fait et donc là par exemple directement on a Joël et Ellie qui vont chercher du stuff tout simplement pour va euh, bah, des vivres des choses pour fabriquer des objets comme on a dans le jeu mais c'est extrêmement bien fait par l'intermédiaire d'une supérette qui nous rappelle forcément les lieux abandonnés de The Last of Us, donc c'est super bien fait et j'ai beaucoup apprécié ce passage-là. Comme on l'a dit, on a vraiment, un, comme je l'ai déjà dit en début de, de, de critique, on a vraiment un épisode qui s'éloigne complètement de la trame du jeu donc là bien entendu euh, je vais pas détailler plus parce que forcément ça va vous spoiler mais dans ce qui avait été fait la communication officielle de HBO c'est bien entendu un épisode qui est centré sur Bill et notamment sur la romance qu'il a eu avec Frank donc là il n'y a pas de surprise on le savait déjà dans le jeu même si Neil Druckmann c'est un spécialiste de la subtilité et que ce n'est pas dit clairement dans The Last of Us oui Bill est gay en... et il a eu une aventure avec Frank c'est notamment bien euh, mis en scène on le comprend que ce que ce soit dans les messages, dans les allusions de, de Bill, que ce soit dans la lettre laissée par Franck, etc., quand, quand Joël justement avec Bill retrouve Franck décédé. Donc voilà, on comprend que Bill est gay, on comprend qu'il y a eu un truc entre eux. Euh, donc voilà, ça ne va pas vraiment surprendre grand monde, mais là en tout cas, on va vraiment parler de cette relation que j'ai beaucoup appréciée, mais je vais détailler cela dans la partie spoiler. Alors très clairement, vous allez voir, on ne voit pas vraiment et beaucoup euh, Ellie et Joël euh, dans cet épisode, là encore sans trop vouloir vous spoiler. Donc c'est assez compliqué de continuer à, à juger le, le travail de, de Pedro Pascal et Bella Ramsey. J'avais adoré leur prestation dans la partie 1 et la fin, dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Le peu qu'on les voit, sont, ils sont euh, totalement, on va dire, euh, fidèles encore. Et enfin, j'ai beaucoup aimé aussi, hein, jusqu'à maintenant, j'ai très peu de choses à reprocher à cette série au niveau de la mise en scène, de l'ambiance, de la fidélité et du jeu d'acteur. C'est un peu plus compliqué là de juger euh, bah, le travail de Bartley Murrett, qui est donc euh, celui qui incarne Franck, puisqu'on ne connaît pas Franck dans le jeu, donc on ne connaît pas trop les attitudes de Franck, etc. Donc là on découvre. Euh, et pour Nick Offerman, bah, là encore c'est un petit peu compliqué parce qu'on va avoir un build qui est drastiquement très différent de ce qu'on avait dans le jeu. Donc là encore ce n'est pas un spoil. Euh, Craig Mazin et Druckmann l'avaient annoncé que ça allait même pouvoir déstabiliser certains fans car euh, tout le travail autour de Bill a été refait de son caractère, etc. Alors n'ayez crainte, il y a certains aspects, certains aspects de, de, de Bill qui sont toujours là, c'est toujours un ermite, c'est toujours un antisocial, un psychopathe qui est ultra armé, qui surveille tout dans sa ville avec des caméras et tout, euh, voilà, donc on, on garde quand même l'essence même de Bill, mais on a un Bill quand même beaucoup plus humain, beaucoup plus touchant, beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus touchant c'est ça en fait, beaucoup plus touchant, beaucoup plus, euh, beaucoup plus vulnérable, et moi j'ai beaucoup aimé, euh, même si on garde quand même certaines facettes de ce Bill qui est quand même un peu gronchon, euh, grognon, gros, gros, gro, oui grognon, euh, qui est toujours là et tout ça on le garde, mais beaucoup moins que dans le jeu. Je vais pas vous mentir en vous disant que je suis très sceptique sur cet épisode, je ne peux pas dire que je l'ai adoré, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé, en fait je suis très tiraillé parce que... J'ai beaucoup aimé découvrir de nouvelles choses que je n'avais jamais vues euh, et apprendre de nouvelles choses euh, que je n'avais jamais vues dans, dans, dans, et que je ne connaissais pas dans la licence de Last of Us. Mais à la fois frustré, du coup, qu'il y ait eu des choix à faire et que donc certaines choses qu'il y avait dans les jeux que j'ai beaucoup apprécié qui ne peut donc pas être dans, dans la série. Donc je suis, voilà, je suis très tiraillé. Euh, L'épisode, je l'ai vraiment apprécié dans son ensemble parce qu'il a encore une fois bien réalisé. Le jeu d'acteur, enfin, moi j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Bartley Murrett et de Nick Offerman, euh, dans leur interprétation de, de Frank et de Bill. J'ai vraiment apprécié, je trouve que leur histoire est touchante, que le jeu d'acteur est vraiment bon. C'est quand même pas évident de jouer ce genre de rôle, donc là c'est vraiment euh, bah, satisfaisant et convaincant pour moi. Mais il y a certains points que je regrette de ne pas voir, là encore je peux pas trop détailler, on va en parler plus dans la partie spoiler, vous allez voir que et vous le voir dans, dans, dans le timecode, que la partie non-spoiler durera beaucoup moins longtemps que d'habitude, parce que euh, comme c'est assez différent, euh, c'est difficile de vous dire des choses. Vous allez voir que certaines choses, même si c'est relativement différent, que euh, c'est habilement amené pour que certaines séquences du jeu puissent être modifiées pour qu'elles soient quand même présentes. Là encore, je, je vais détailler ça dans la partie spoiler, mais c'est vrai que globalement, euh, si, on, si on enlève le côté fidélité, puisque là cet épisode 3 n'est pas fidèle au jeu, j'ai beaucoup apprécié parce que vraiment c'est un bon épisode, mais je reste sceptique parce que justement je regrette le fait que le côté fidèle ne soit pas là. J'aurais en fait aimé euh, que cet épisode soit peut-être en deux parties pour avoir le côté non fidèle, enfin ça c'est compliqué, je sais pas comment dire parce que euh, je pense que je vais m'arrêter ici. Pour la partie non-spoiler parce que j'ai peur de vous gâcher le plaisir ou quoi que ce soit. Et on se retrouve bah, dans 10 secondes pour la partie euh, spoiler où là je vais un petit peu euh, en dire un petit peu plus. Et dans le débat qu'on fera euh, demain ou après-demain euh, avec les, les, les autres membres de Naughty Dog Mag, PlayStation Series et tout dans le débat. On, on va un peu plus aborder cela mais là j'ai pas envie de vous spoiler. Donc on va arrêter la partie non-spoiler maintenant et je vais développer ça dans la partie euh, spoiler qui arrive donc maintenant. Concernant maintenant donc la partie spoiler donc l'épisode commence avec comme je l'ai dit hein, ce road trip euh, à pied de, de Joël et Ellie où j'ai beaucoup aimé cette notion du voyage où on les voit vraiment euh, évoluer etc et comme je vous le dis hein, ça je vais pas revenir j'aime vraiment le fait que ce soit en fait simple qu'on n'ait pas euh, une horde d'infectés qu'on n'est pas euh, plein de pierres qui les fassent chier en mode bah oui c'est la poste c'est la fin du monde euh, c'est en mode post apocalyptique il y a beaucoup de personnes qui sont mortes euh, bah, c'est un petit peu désert donc ça j'apprécie euh, vraiment la 30... Transition entre le crash d'avion, les habitants qui ont été, euh, c'est pas vraiment le crash d'avion mais c'est en fait quand Joel et Ellie arrivent un peu plus tard et qu'il voit des gens au bord de la route et que Joel disait que voilà bah, en fait euh, au début de l'infection l'armée ne cherchait pas à comprendre et que des gens morts bah, c'est des gens qui ne sont pas infectés donc des gens sont, ont été tués à tort en fait et cette transition avec le chemisier qui devient en fait euh, 20 ans plus tôt, en fait, quand ils ont évacué la ville, j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment cool au niveau de la mise en scène, etc. Euh, et donc, on, on arrive vraiment, euh, on va découvrir cet cette, cette épisode centré sur Bill et, et, et Frank. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de la relation avec euh, entre Ellie et Joël qui semble être au plus bas. Euh, C'est-à-dire que Joël la tient clairement pour responsable de la mort de Tess, ce qui va particulièrement agacer Ellie et elle va lui faire remarquer... En mode, ben mec, non, c'est pas vraiment ma faute si on en est là, si Tess est morte, et je suis aussi désolé que toi que ce soit arrivé. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié parce que euh, ça nous montre vraiment, en fait, comme dans le jeu, genre, euh, Joël n'a pas envie d'être là, Ellie n'a pas envie d'être là, ils ont pas envie de voyager ensemble, ils sont vraiment, euh, voilà, genre, Ellie le fait parce qu'elle a pas le choix, euh, Joël le fait pour euh, rendre hommage à Tess, et ça, j'ai vraiment aimé. Parce qu'on ben, sent vraiment que ça les fiche tous les deux et que leur relation est au plus bas. Et donc après voilà, on a mal, mal, mal, malgré cette tension très compliquée, on a ce voyage qui se fait entre eux. Et donc comme je disais, cette transition que j'ai beaucoup appréciée et qui nous mène donc 20 ans plus tôt. Le 30 septembre 2003, quelques jours, 4 jours plus, tôt, euh, plus tard après l'effondrement. Et donc on va découvrir eh ben, comment euh, tout simplement Bill est devenu Bill. Donc ça j'ai beaucoup apprécié puisque vous allez vraiment voir en fait comment il se retrouve seul dans cette ville euh, comment il se il se crée sa forteresse etc alors forcément on a une bill euh, une ville une, bill, une ville qui est beaucoup plus restreinte que, euh, que dans le jeu là c'est vraiment un petit village on va dire un pâté de maison mais euh, c'est bien foutu parce qu'on va vraiment voir que, que Bill reste un gros hermite psychopathe Il est déjà avant même l'effondrement il est en train de surveiller tout le monde avec ses caméras qui sont déjà installées etc c'est d'ailleurs comme ça qu'il va surveiller que tout le monde va, se, va sortir, l'armée va sortir de la ville, etc. pour pouvoir sortir lui en sécurité. Et donc on assiste pendant 3-4 ans à comment en fait il va créer sa forteresse, euh, créer ses pièges, etc. Et donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et donc on va rencontrer, euh, ce, enfin on va voir ce fameux moment de la rencontre avec Franck qui va tomber dans l'un de ses pièges. Franck était issu d'un groupe qui allait, euh, de, de plusieurs personnes qui allaient à Boston, c'est le seul rescapé. Et donc il va euh, bah, demander la, la charité à Bill en au moins l'hébergeant euh, une soirée et le nourrissant parce qu'il a vraiment très faim. Euh, chose à laquelle au début Bill n'a pas vraiment envie. On le voit en fait que Bill, c'est un personnage ermite, voilà, qui n'aime pas euh, les gens, qui aime être seul, euh, et qui reste quand même très méfiant de, des autres. Malgré ça, il est beaucoup moins que dans le jeu. Et il va donc laisser sa chance à Franck. Il va l'inviter chez lui. Il va lui proposer de se prendre une douche, de, de le nourrir, ils vont faire un petit repas ensemble, et c'est comme ça que va naître leur, leur relation, va commencer, leur relation va commencer. Alors moi je trouve que ça va très vite. Alors en même temps, dans un épisode, on doit euh, montrer euh, plus de 15 ans de relation, donc forcément ça s'enchaîne, mais... Euh, je trouve que ça aurait été intéressant de prendre 2-3 minutes de plus par exemple, pour que leur relation puisse naître au bout d'une semaine ou deux là en fait on a l'impression que, et c'est ce qui se passe c'est que dès le premier jour en fait euh, ils tombent, um, pas amoureux mais voilà, ils, ils vont se pécho dès le premier jour quoi. et je trouve que ça va quand même relativement vite ce, ce coup de cœur, même si le, la suite de la relation je la trouve vraiment fantastique je trouve que c'est vraiment très très bien foutu je trouve qu'au niveau de la mise en scène, de la narration, c'est vraiment extrêmement bien foutu. Le jeu d'acteur de Bartlett Murray, celui qui joue Frank, est incroyable. Quand il va découvrir le repas que Bill lui a fait, etc., le redécouvrir des, des saveurs, etc. On voit sur l'expression du visage en mode « Waouh, c'est fantastique, je suis en train de revivre quand Bill lui sort le, le, le, le, le vin. » enfin voilà, le, Comment leur relation se met en place, ça va un peu vite peut-être. Mais je trouve qu'elle est... ça, ça sent le, le, le vrai en fait. On sent qu'il y a eu un coup de foudre de la part des deux. Et je trouve que leur, les, leurs premiers moments ensemble sont beaux. Euh, et j'ai beaucoup apprécié. Donc après, on arrive déjà 4 ans plus tard. Ça fait déjà 4 ans ou 3 ans. 3 ans plus tard en 2007. Ça fait déjà voilà, 3 ans qu'ils sont ensemble. Et il commence à avoir un peu de l'eau dans le gaz Parce que bah, justement la, la solitude commence à peser Et c'est de ça en fait que Franck va avoir envie en fait, de, de rencontrer du monde Et c'est comme ça en fait qu'ils vont utiliser la radio Pour pouvoir contacter d'autres personnes de l'extérieur Qui vont tomber sur Joël et Tess Donc en fait on découvre que si euh, Joël connaît Bill Et s'ils ont commencé à travailler ensemble C'est grâce à Franck Même si au début Bill n'était pas du tout pour Et qu'on le voit hein, en mode non tu ne feras pas ça Tu ne vas pas, con tu ne vas pas contacter d'autres personnes bah Finalement si euh, il l'a fait dans le couple il y a toujours une personne qui domine, bah, finalement c'était pas Franck, c'était pas Bill, c'était bien en Franck Et on découvre en fait des moments assez drôles où justement bah, les premières rencontres entre, entre Bill, et, Bill, Frank, Tess et, et Joël Un peu en mode euh, soirée de couple où ils se rencontrent et tout mais pour parler business etc Et c'est de là que la relation et l'amitié va naître entre les quatre personnages et bah, je trouve que c'est aussi là bien foutu Là où ça va complètement changer, c'est que dans le jeu, forcément, on apprend qu'il va y avoir des, des désaccords entre Bill et Frank, et chacun va se séparer pour bah, voguer vers, vers, vers leurs propres horizons. Et là, dans, le, dans la série, ce n'est pas ce qui se passe. En fait, on va découvrir vraiment clairement que leur amour va durer jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Et c'est là où je commence à être très départagé, parce qu'en en fait très clairement, j'ai adoré cette nouvelle histoire et j'ai adoré l'épisode, mais je trouve, les, je trouve la partie euh, de la ville de Bill tellement cool dans le jeu, que j'avais hâte de l'avoir, euh, la rencontre entre Bill et, et Ellie, euh, les deux qui vont s'envoyer des vannes, etc. Et donc, du coup, je dois admettre que là, on n'a pas ça. Là, on n'a pas ça puisque, en fait, on va vivre l'amour de Bill et de Frank au fil des années, et on va voir que Frank finalement, ne va pas mourir euh, infecté, mais d'une maladie, euh, et donc du coup, je trouve que c'est encore plus tragique. Clairement on va pas se mentir puisque là, euh, ils, se sont, ils ont tout fait pour se protéger et euh, bah, finalement il va mourir de, de, de cause naturelle. En fait il va même vouloir se suicider parce qu'il en a marre de sa maladie qui l'handicap de plus en plus au, jour, au fil des jours. Et donc du coup, on va vivre la dernière journée. De Frank qui demande à Bill de, de se marier, de lui faire un bon petit repas, etc. Et euh, Bill va également se suicider de chagrin. Et donc je trouve que c'est tellement une beau en fait, est tellement tragique, là dans ce monde dévasté où euh, bah, euh, 90% des gens meurent infectés, et ben bah, là, en fait, de choisir la mort, et notamment euh, parce qu'on n'a pas envie de se laisser consumer par la maladie, et euh, bah, choisir la mort, euh, de se donner la mort parce qu'on est euh, bouleversé de chagrin, je trouve ça tellement beau, mais à la fois tellement tragique que ça m'a énormément ému, et j'ai adoré. J'ai adoré, mais d'un côté, je me suis dit, tiens, je suis déçu, donc, quand même de ne pas avoir vu la rencontre de, de, de, de, de Bill et Ellie. Et au final, ça revient au même parce que Frank finalement meurt et Bill, je reste persuadé, même si ce n'est pas dit dans le jeu, qu'à la fin, lorsqu'il retrouve Frank pendu et que Joël et Ellie s'en vont, je suis persuadé que Bill va se donner la mort. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment, à chaque fois j'ai un pressentiment que, que Bill se suicide. Je sais pas pourquoi, peut-être que je suis pas le seul à avoir ce pressentiment, mais je sais pas quand j'ai l'impression que Bill est vraiment détruit, anéanti, et que la découverte de Frank c'est la goutte de trop dans le jeu. Euh, donc voilà, et donc pour moi ça, arrive, ça, ça revient au même. Et en fait, dans la série, vous allez voir que c'est habilement amené parce que la, la lettre que Franck laisse à Bill, et bien finalement, c'est Bill qui la laisse à Joël. Et on voit Joël qui est touché, qui est marqué euh, par cela et qui tente un peu de, de, le, de le cacher. Et j'ai trouvé vraiment la, la narration incroyable. Incroyable, j'ai adoré, même si, comme je vous le dis, je suis très partagé parce que j'arrive pas à dire que j'ai adoré l'épisode, parce que je reste frustré de ne pas avoir vu un, un épisode qui reste fidèle, mais en même temps, c'est tellement cool d'avoir du nouveau, etc., que je suis hyper partagé par cet épisode, même si au fond, je l'ai adoré. À la fin, bah, qu'est-ce qu'on a On a forcément un Joël qui euh, bah, va réussir à réparer le pick-up laissé par Bill, et donc, en fait, euh, on a cette parenthèse de l'histoire qui se referme, et là, en fait, la narration qui rattrape... Celle du jeu, où là, bah, on a Joel et Ellie qui vont monter dans ce pick-up et partir direction, euh, bah, direction le, le Wyoming, mais notamment la ville de Pittsburgh qui sera le prochain, la prochaine étape de, de l'épisode 4. Et donc, euh, donc voilà, en fait, j'ai adoré cet épisode parce que euh, je trouve que c'est très intelligent, c'est cool de voir la rencontre avec Joel, avec Tess, etc. Mais... Voilà, je, je, je suis très très curieux de voir vos retours, euh, même si à mon avis cet épisode va faire énormément parler parce que entre les fans qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient pas compris les subtilités que Bill était gay, entre les homophobes etc, à mon avis cet épisode va faire énormément parler. Euh, entre les fans qui vont reprocher euh, Que ce n'est pas fidèle au jeu Entre les détracteurs qui disaient Que ça ne servait à rien de faire un copier-coller Mais que là, qui vont se servir du fait que ce... Je pense que cet épisode va faire beaucoup parler Moi, je l'ai apprécié, je l'ai adoré Mais je reste euh, sceptique Tout simplement parce que, voilà Il y, y a une partie de moi qui a adoré Mais une partie de moi qui, qui reste, voilà Je suis très curieux d'avoir vos retours Et de faire le débat euh, demain ou mercredi Avec les autres membres Pour voir un petit peu leur point de vue Mais en tout cas, voilà J'ai encore une fois un très bel épisode euh, je trouve que cette série est vraiment fantastique et que ça monte d'intensité un, un petit peu plus, un petit peu plus. J'ai hâte de, voilà, de, de vous parler de la suite. Euh, mais voilà, une saison 2 a été confirmée, il n'y a pas de grande surprise. Il euh, y aura sans doute deux, euh, deux parties, enfin deux saisons pour. Euh, pour Craig Mazin a déjà fait comprendre voilà, que la partie 2 a était tellement dense que ça allait être très compliqué de devoir la la, la, la retranscrire en, en une seule saison. Donc je pense que saison 1, The Last of Us partie 1, saison 2, saison 3, saison 3, The Last of Us partie 2, et sans doute saison 4, saison 5. The Last of Us Partie 3 ou au moins saison 4. Euh, donc voilà, mais en tout cas, j'ai très hâte de, de, de pouvoir vous parler de, des autres épisodes euh, qui sont très marquants. Et donc, euh, voilà, en tout cas, ça c'était l'épisode 3, les amis. J'ai hâte de voir dès maintenant vos avis dans l'espace de commentaires. N'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle toujours, hein, si vous voulez mettre des spoilers, n'hésitez pas à mettre en gros spoil et de sauter plusieurs lignes pour éviter de spoiler les autres personnes qui n'ont pas vu euh, l'épisode ou pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, tout simplement... C'est aussi un grand plaisir de voir que de nouveaux fans de The Last of Us vont arriver. Euh, donc voilà, nous on se retrouve très vite sur la chaîne pour le débat avec les membres de PlayStation Inside, les membres de Naughty Dog Mag et ceux qui n'ont jamais vu jouer au jeu. Et donc sur cela, prenez soin de vous et à très vite